Bonjour les amis j'espère que vous avez la pêche, on me demande souvent combien de trades il faut réaliser tous les jours Eh bien en fait ça va dépendre de plusieurs facteurs, si vous êtes débutant il faut bien sûr prendre un faible effet de levier donc risquer peu, même si vous tradez en démo il faut vous mettre dans une configuration comme si vous tradiez réellement, et à ce moment-là, vous allez faire des, des petits gains, accumuler des petits gains, puisque je vous conseille d'avoir toujours un objectif quotidien de gains, aussi bien de gains que de pertes. Mais parlons d'abord des gains. Donc, euh, combien de trades Eh bien, s'il y a des mouvements euh, très importants, vous pouvez faire très peu de trades. Moi il m'arrive de faire 1, 2, 3 trades et d'avoir atteint mon objectif parce que j'ai déjà de l'expérience donc je prends un effet de levier plus grand. Mais si vous êtes débutant, vous pouvez faire 10, 20 trades peut-être pour atteindre votre objectif. Ça dépend également de l'actif que vous allez trader. Si vous tradez un actif qui bouge lentement, vous allez prendre plus de temps donc il vous faudra plus de trades pour atteindre votre objectif également. Alors que si vous tradez par exemple un actif très rapide comme le DAX à ce moment-là, vous atteindrez plus rapidement votre objectif. Ça va dépendre également du moment de la journée puisque vous avez à l'ouverture des marchés en général des mouvements plus rapides, plus de gens qui tradent à ce moment-là. Alors que plus tard dans la journée, vous pouvez avoir beaucoup moins de, de mouvements ou des mouvements beaucoup plus lents. Donc vous voyez qu'il y a différents facteurs, mais euh, on peut très bien arriver à son objectif quotidien en 2-3 trades ou en 10, 20, 30, voire 40 trades. Il euh, n'y a pas vraiment de limite au nombre de trades que vous pouvez faire, surtout si vous faites du scalping, ce que je vous conseille. Et donc euh, choisissez d'abord la méthode qui vous convient le mieux. Moi je conseille le scalping puisque j'ai testé toutes les, les méthodes et c'est avec le scalping qu'on a le meilleur rendement. Et à ce moment-là, vous voyez, si vous prenez un effet de levier assez important et qu'en plus les marchés euh, bougent très vite, eh bien, vous pouvez très bien faire euh, votre, réaliser votre votre objectif en 2 3 4 trades et avoir terminé votre journée de trading en une demi-heure voire une heure ou deux heures maximum. Donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de définition claire sur le nombre de trades que vous devez prendre mais choisissez bien sûr toujours le meilleur moment pour rentrer en position et ayez la patience d'attendre. Parfois il faut attendre 10 minutes avant que les signaux soient clairs pour prendre un trade c'est l'impatience souvent qui, qui fait que les débutants n'ont pas euh, de bons résultats. Il faut bien sûr avoir d'abord une bonne méthode de trading et la méthode de trading, il faut que quelqu'un vous l'enseigne parce que si vous ne suivez pas une formation, vous allez peut-être mettre 10 ans ou peut-être ne jamais trouver une méthode réellement efficace. Donc je vous conseille d'investir dans, dans des formations, il ne faut, faut pas investir dans des formations chères, vous avez beaucoup de, de formations peu chères qui vous donneront de bonnes méthodes pour débuter. Si vous voulez euh, une méthode efficace, moi je vous conseille la mienne bien sûr, parce que c'est le, le résultat de 10 ans de recherche, euh, d'achat de beaucoup de formations, de beaucoup de tests et vous, aurez, vous gagnerez beaucoup de temps sans investir beaucoup d'argent puisque mes formations ne sont pas chères. Donc vous avez un lien ici au-dessus vers euh, mes formations et en dessous de la vidéo également et vous verrez qu'en très peu de temps vous pourrez atteindre de très bons résultats et euh, sans faire forcément un nombre de trades très important. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à faire plus de vidéos. Euh, nous arrivons euh, en fin d'année euh, 2018 ici et je sais que ça bouge pas mal en France et en Belgique pour le moment avec les gilets jaunes et je comprends très bien. Il faut arriver à trouver des solutions pour avoir des compléments de revenus et le trading est probablement une solution qui vous aidera à gagner plus tous les mois. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Abonnez-vous ici en dessous, cliquez sur la petite cloche et vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. à très bientôt, au revoir.